To each the alma technical high school is one of the nine centers which will host, from the 7th to the 19th of December, the government government's elementary certificate graduate, with a view to their orientation towards these sectors and information providers. They are subject to their the possibilities of becoming a teacher. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous portez bien. Donc, c'est votre YouTubeur encapé bien junior Alors, ce soir, nous voulons essayer de montrer le document qu'il faut télécharger pour finaliser ces orientations. Alors, l'État vous a orienté dans deux établissements, soit des établissements publics ou privés. Alors, vous n'allez pas directement aller dans ces établissements. Vous devriez d'abord allez dans votre compte SIGOR et téléchargez un document que vous allez aller faire approuver au secrétariat général du SOSUP. Ce document-là vous permettra donc ensuite de vous retrouver, voilà, en fin de compte, dans les établissements où on vous a orienté. Je répète, vous n'allez pas directement dans les établissements où on vous a orienté. Vous téléchargez d'abord un document, je vais vous montrer ce document-là. Et ensuite, après avoir téléchargé ce document, vous allez au secrétariat général du SOSUP. C'est à cet endroit que vous ferez votre choix définitif. Un choix, un choix définitif, désolé. Vous ferez votre choix définitif. Donc, quand vous allez télécharger ce document, vous allez au secrétariat général du SOSUP. Pour aller faire votre choix définitif parce que jusqu'alors c'est deux choix vous n'avez pas encore fait le choix définitif pour faire votre choix définitif c'est lorsque vous allez aller au secrétariat général du SOSUP. et c'est là bas où ils vont vous mettre le cachet pour signaler à l'établissement que vous êtes passé là bas finaliser votre choix ensuite après cela vous allez pouvoir vous rendre donc dans l'établissement donc commençons alors nous sommes là donc sur le, le site pour ceux qui ne savent pas se rendre sur Sigor, vous tapez simplement ici. Vous tapez simplement ici Sigor. Chez moi, c'est déjà enregistré. Donc, vous tapez Sigor et vous entrez. Alors, vous attendez un peu. Je veux simplement, rapidement vous montrer le document. À quoi ressemble ce document. Voilà. Déjà, il faut déjà dire que vous, les étudiants, vous, deviez, vous devriez déjà lire. Il faut lire pour savoir les informations qui sont envoyées. Regardez, je vais descendre ici. Vous avez les informations SOSUP. Ici, on a informations SOSUP. Là, vous devriez entrer. Vous entrez dans les informations SOSUP pour savoir ce qu'il faut. On vous, on vous demande de faire. Voilà. C'est ici. Je ne vais pas lire ça pour vous, mais je vais quand même vous lire. Ces informations-là, on vous donne même le lieu où vous allez aller, donc, faire cacheter ce document que vous allez faire sortir. Et... Ensuite, on vous montre après que vous seriez passé au secrétariat général du SOZUP. Ensuite, vous allez téléverser, vous allez aller au 4, on dit vous allez vous rendre dans l'établissement, au 5. Après, vous allez télécharger dans vos comptes e-bourse. Mais avant ça, vous devez d'abord vous rendre, se rendre en premier lieu au secrétariat général de l'enseignement supérieur. Voilà, en téléchargeant le document que je vais vous montrer. Donc, on va commencer. Voilà, vous entrez, on recommence, vous entrez donc dans votre compte SOZUP, puis je vais reculer. Voilà. On va faire, c'est très vite. Vous allez rentrer dans votre compte sous-up. entre dans votre compte sous là. Attendez, je vais d'abord enlever. Je vais enlever ça. Donc, vous entrez dans votre compte sous Vous mettez votre numéro. Je vais utiliser celui d'un frère pour vous montrer. Donc, vous entrez à l'intérieur. Ok, vous arrivez ici. On arrive là. Vous mettez, vous savez, vos chiffres. Moi, je vais mettre. Ok, donc vous mettez ça. Chacun connaît son numéro du bac. Ok, donc vous mettez vos informations ici. Que okay, je vais faire un peu plus vite. Donc on est ici. Voilà, ensuite. Là. Et vous cliquez s'identifier. Donc je m'identifie. Voilà. Vous allez voir, regardez. Vous voyez ici, vous avez votre nom nom d'accord vous avez eu le bac ensuite vous descendez avis sauz 1 vous avez vos avis 1 et vos avis 2 ça veut dire que vous avez deux orientations les endroits où vous avez été orienté 1 et 2 vous devez donc avoir votre choix définitif c'est ça pour avoir votre choix définitif téléchargez ce document là c'est ce document que vous allez télécharger donc c'était pour vous montrer ce document là vous cliquez ici là à cet endroit vous allez télécharger ce document ok donc, vous venez là, vous allez télécharger ici, ce document-là. C'est ce document que vous allez télécharger. Et ensuite, vous le mettez sous l'USB USB, vous le mettez dans la clé USB. Vous partez faire sortir ce document au cyber. OK Donc, moi, je ne peux pas le télécharger parce que ce n'est pas, pas mon compte. Donc, c'est juste pour vous montrer. C'est ce document-là, télécharger. Ici, vous téléchargez ce document-là. Voilà. Quand vous aurez téléchargé... Vous le mettez dans une clé, vous pour faire sortir ce document au cyber. Et ensuite, vous vous rendez. Donc là où j'ai dit, ici je vous ai montré un peu plus haut, il y avait l'information. Vous vous rendez donc dans ce secrétariat-là. C'est aussi simple que ça. Pour finaliser, faites vite, rendez-vous là-bas avant le 19. Donc rendez-vous là-bas avant le 19 pour ne pas être en retard. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, comment aller à cet endroit au secrétariat. Vous regardez les informations ici, vous regardez là ça se trouve le secrétariat c'est trop Le secrétariat se trouve ici on a signalé ici le secrétariat de l'arrière supérieur voilà donc ils ont mentionné que ça se trouve la ruelle escalade à la place d'indépendance vers l'hôtel mont cristal donc ici partez à 7h donc c'était pour vous indiquer ne restez pas à la maison déplacez vous allez-y au secrétariat donc l'orientation pour ce jeu, pour aller finaliser vos voeux sinon vous, vous allez rester à la maison vous n'allez pas aller à l'école donc, merci d'avoir suivi ce tuto et j'espère que ça vous a aidé. Merci, abonnez-vous vraiment, abonnez-vous pour que je puisse continuer davantage à vous aider, pour que je puisse continuer davantage à vous aider. Donc, là où je n'ai pas montré le document pour télécharger, vous entrez, vous téléchargez, chacun connaît son document. Merci et bonne soirée à tous.